Bonjour et bienvenue dans cette rapide et courte vidéo dans laquelle il y a eu une mise à jour au sujet de Battlefield 2042. Chers viewers et auditeurs, je vais vous en citer quelques-uns, mais si cela vous intéresse de voir un peu plus en détail les corrections qu'il y a eu sur ce jeu, je mettrai bien évidemment le lien du patch dans la description. Alors le VOIP, Voice Over Internet Protocol, est désormais disponible dans Battlefield 2042. Vous aurez le choix entre partie et squad. Les paramètres de la VOIP peuvent être ajustés dans les options puis son puis voix, chat pendant le jeu. Vous pouvez le faire en jeu ou pendant le jeu. Et Il y a une révision sur le comportement des accessoires d'armes qui auparavant étaient trop similaires. Au niveau de la progression, il y a eu un réajustement des rubans dans les modes de jeu. Il y a eu une refonte de l'XP. Cette fois-ci, l'XP euh, d'objectif, son nerf et l'XP de support, sont cela incite à un jeu en équipe. J'espère que cela aura juste le mérite vraiment d'inciter les joueurs à jouer en équipe sur ce jeu. Et il y a aussi le rajout d'un événement dans le mode Hazard Zone. Concernant les cartes du jeu, ils ont tenté de corriger les bugs. Et bonne nouvelle pour ceux qui jouent encore à Battlefield 2042 et qui se retrouvent souvent contre des bots, et ben les soldats de l'IA, enfin les soldats qui sont en bot, ont été revus à la hausse. Cette fois-ci, l'une des principales nouveautés que j'ai pu noter et que je trouve intéressante, c'est que cette fois-ci, Léa peut désormais réanimer les joueurs. C'est une bonne nouvelle pour ma part. Il y a aussi quelques ajouts ce portal, et pour tout le reste, c'est majoritairement des corrections. Dans ce patch, il y a tout de même des petites nouveautés qui vont nous permettre, entre guillemets, de prendre du plaisir sur Battlefield 2042. Alors, franchement, ce patch, j'espère, ce patch, vraiment, comme je le dire c'est ce que aurait dû être battlefield mais là vraiment on voit qu'ils tant tant que mal de rendre le jeu meilleur au fil des patchs et bien ça je peux le louer parce que certains développeurs développeur bah, ils auraient pu ne pas euh, développer des patchs pour leur jeu Alors, faut l'annoncer et aussi autre nouveauté enfin autre nouveauté autre news que j'ai vu passer c'est pour les personnes épileptiques euh, c'est à dire que il euh, y a des clignotements des flashs euh, dans le menu du jeu et à travers le jeu. Pour l'instant, à l'heure où je fais cette vidéo, euh, on n'a pas trop de nouvelles. Si c'est juste dans un cercle restreint ou si c'est pour tous les joueurs, sur tous les consoles, sur tous les PC, euh, ou si c'est juste, pour ben, l'instant, je vous mettrai le lien de l'article, bien évidemment, en description, si cela vous intéresse. Merci à tous d'avoir suivi cette rapide et courte vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un like et de me dire si vous continuez à jouer ou pas à Battlefield 2042. Salut à tous, à la prochaine.